C'est très loin de toutes les lumières, que je vois les choses plus claires. Je vois ta belle allure de déesse, vitir ton air de tigresse. Ni Mahomet, ni le Christ, ni les autres filles qui insistent, je t'aimerai toujours sans cesse, je déborde de tendresse, tu es la plus belle des soulesses. C'est très loin de toutes les lumières, que je vois les choses plus claires, je vois ton envie de m'avoir, de par mon envie de t'avoir, Mes yeux voyaient blanc tout ce qui paraissait noir, Fasciné au bout du nez, avec tes beaux regards dessinés, Tu persistais à me voir, et sur ton beau visage raffiné, Ces mêmes regards du matin qui m'inspiraient chaque soir, C'est très loin de toutes les lumières, que je vois les choses plus claires, je vois tes yeux, mammifères, séduire le grand Lucifer. Je vois une grande flamme qui brille, qui s'enflamme et scintille, qui me porte dans un monde où la terre n'est pas ronde. Je vois mes esthésies dans tes yeux, en jeune amoureux je suis vieux. Loin des craintes et des ruses, il faut bien qu'on s'amuse. C'est très loin de toutes les lumières, que je vois les choses plus claires. Je te vois une reine, Pure et mûre et sereine, Et le vent nous emmène au royaume des sirènes. C'est très loin de toutes les lumières, Que je vois les choses plus claires. Je vois ta démarche en souplesse, Qui m'attire, qui m'attache, Qui m'amène et m'arrache, Qui me laisse et me blesse. Je vois ta beauté magnifique, cliver tes champs magnétiques. Je vois délicatesse et sagesse sur la plus belle des princesses. Tu es la douceur des hirondelles, une belle demoiselle tombée du ciel. C'est absolument très loin de lumière que je vois les choses plus claires. Je sens intensément ton amour, je sens ton ciel et je cours. Belle Laetitia qui m'adore, moi aussi je t'adore. Un petit poussé d'enthousiasme qui fait glisser ton âme au tout profond de mon âme. Et c'est éloigné de toutes les lumières que je vois les choses plus claires. Je vois ta peau sans saillie briller sur moi et jaillir. C'est moi il et toi elle, en bon mâle et femelle.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 notre amour est réel dans un monde virtuel. Tu savours et je savoure les secondes, les minutes et les heures les plus belles.